Parce qu'un des problèmes, je pense, avec les, les changements au système de, de notre État-providence, c'est que souvent, on a difficulté à avancer parce qu'on a une perception qu'on prend l'argent des riches et on donne aux pauvres. En mettant en place un dividende euh, qui va aller à tout le monde, on va changer la donne, on va changer cette structure et on va le financer avec des taxes sur les ressources collectives qui, en principe, appartiennent à tout le monde. On a beaucoup de ressources au Canada, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit la vente euh, du spectrum de télécommunications, euh, les touristes qui viennent ici. Donc il y a des éléments qui, en principe, appartiennent à tous et à toutes au Canada. Le système national de protection sociale est brisé, tout comme les sociétés modernes qui font l'apanage du travail salarié et de la croissance économique. Les relations capitalistes menacent le bien-être individuel, le bien-être collectif, puis il court à notre perte sur le plan écologique. Il est temps de développer des solutions qui s'inscrivent dans une perspective de changement radical, c'est-à-dire non pas une simple réforme du système actuel, mais bien un processus de destruction, reconstruction d'un nouveau système qui serait fondé sur de nouvelles bases qui protègent et encouragent la formation d'un tissu social fort, cohésif et animé par des valeurs d'égalité et de justice sociale au premier ministre Trudeau le 21 avril dernier sur cet enjeu. Alors à cette époque-là, rappelez-vous, la COVID-19 nous avait englouti, la prestation canadienne d'urgence, la PCU, venait d'être mise en place.